Et salut à tous, les Astralia, c'est Gabriel et aujourd'hui on se retrouve pour un deuxième épisode de Spécial Entraînement. Donc celui-là, il a été un peu plus long, hein, je vous l'avoue, il a été un peu plus long. Mais euh, c'était pour vous dire que je, je faisais, j'ai essayé de faire toutes les combinaisons possibles avec le mec, euh, tranquillou, bilou, voilà, euh, voilà. Voilà. donc euh, j'ai essayé de faire un maximum de combinaisons avec le deck, donc il, il dure bien longtemps, je vous laisse regarder un peu et j'ai attendu jusqu'à la dernière carte que je piochais pour pouvoir l'éliminer Sachant que il a, il a tué des dragons blancs. Donc là j'ai dit je vais le finir en 4 tours donc ça sert à rien c'est non j'ai préféré essayer de jouer les choses Oui, j'ai fait un peu euh, les effets à, à, à la langue. Hein. Voilà, pour voir un peu ce que ça allait faire. Sachant que nous n'avons que des dragons blancs Voilà, j'ai fait un peu toutes les combinaisons possibles. imaginez Je sais pas si vous allez bien voir, il y a beaucoup de bugs au niveau du repo car il y a J'aurais pu le terminer ce tour-ci mais j'ai dit que je Donc euh... après je me suis auto mis en position de faiblesse. pour oh. toutes les combinaisons et imaginables Que je pouvais faire avec mon décret à la Et en sachant que lui il a que des dragons qu'à se défausser. là je vais je vais. <coughs> <coughs> <coughs> Je pioche, je fais des effets, je ne pas des effets, comme vous pouvez le voir sur le PC. Pas combien de temps ça a duré mais. Ah il reste encore en 12 12 Bien sûr lui il là... a Ça va être une gueule qui est assez longue. Ça, je suis Où il se passe pas grand chose et pour tester un peu ça, la manque. Ah Que je peux faire avec l'entraînement que je fais assez poussé aujourd'hui hein? alors n'abrique la vidéo soit longue voilà donc j'espère que cette longue vidéo vous aura plu moi je dis l'entraînement c'est tout pour aujourd'hui hein? Et on se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos sur Timasral Yu-Gi-Oh! Donc cette vidéo aura duré 12 minutes. Donc voilà. Allez sur ce les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Et on se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos sur la Yu-Gi-Oh! Allez, ciao tout le monde